Bonjour à tous Bonjour à vous Eh bien, on est super heureux avec Brigitte de vous retrouver aujourd'hui. Et vous savez pourquoi Parce que je vais vous présenter non pas un petit tour, mais un grand tour de la magie des cartes. Mm -hmm. Brigitte, un ouais. jeu de 52 cartes. Et je t'invite déjà à regarder si elles te conviennent. Est-ce que... Tout va bien. Tout va bien Je bah écoute, ça va être très simple. Je te donne le jeu, tu le mélanges. Et pendant ce temps-là, je vais parler à mes amis. Écoutez... Ça fait à peu près 5 à 6 ans que je déploie des vidéos régulièrement sur ma chaîne et je vous invite à ceux qui ne l'ont pas encore visité à regarder dans mes playlists tous les tours que j'ai pu mettre. Si ça vous plaît, abonnez-vous, commentez et puis suivez-moi, chaque semaine on essaye avec Brigitte de, re, de vous sortir une vidéo. Ça y est Brigitte, c'est fait Yes alors, petite information, Brigitte n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer aujourd'hui. Non, j'avoue, surprise, surprise. Surprise, surprise. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de tours de cartes, oui, des tours de pièces, et puis même des tours de, de corde. Oui, j'ai fait Mais une fois. Ouais, ouais. Mais là, ce que tu vas voir, c'est n'est pas un tour ordinaire. Regarde, tu vas simplement prendre une carte et tu la montres à nos amis. Quand c'est fait, tu me le dis. Yes, c'est bon fait. Parfait, super. Regarde, t'embête pas, pose la carte. Voilà. Ils s'en rappellent, tu t'en rappelles de la carte bah, Je pense qu'ils ont une bonne mémoire, hein, tout ouais. comme moi. Hein. Regarde ce que je fais, je perds ta carte, hop, dans le paquet, j'en mets, regarde, je mélange, hop, hop, tout est clair Tout est clair. Regarde, je peux même couper, parfait. Brigitte, oui. regarde ce que je vais faire. Je vais faire simplement des, des petits tas comme ça, regarde histoire de encore de mélanger les cartes. Mmh. D'accord. Et pendant ce temps-là, je, te, je vais te demander de réfléchir à un nombre. Parce que dans un jeu de 52 cartes, tu as 52 possibilités. Je vais mmh. te demander de penser à un chiffre. Est-ce que. En ai un. Tu, en as, tu en as déjà un Oui. Ok. Regarde. Je suis en train de faire le bazar sur la table. Oui. Mais c'est pas grave. Et puis voilà. Ok, pour la première fois, est-ce que tu peux annoncer le, le numéro Le 14. Le 14. Ok, ça marche. Regarde. Les cartes sont mélangées, mais on va un peu plus les mélanger. Regarde ce qu'on va faire. On va faire. D'ailleurs, tu vas mélanger encore ces cartes-là. Tu les mélanges. Papa, papa, pa, pa, pa. moi je vais rien faire. Tiens, c'est. Voilà, c'est bon là. C'est parfait Ouais. Alors regarde. On va en mettre là, on va en mettre. Regarde en dessous, regarde mm -hmm. par exemple on va faire ça. Un peu tiens. Un hasard. Hein. Ouais regarde, remélange encore un petit peu. Encore Ouais mélange, mélange, mélange. <rire> Pour une fois que tu travailles, oh, bah, dis donc non, es je plaisante ah. T'es bon. Ça te convient Ils sont bien, bien mélangés bien. Regarde, on va les mettre là, parfait. Euh, tiens il en reste encore. Mélange un petit peu, vite fait. Pour que tout soit clair entre vous et moi, c'est un tour où il y a beaucoup de mélange. Au moins, c'est net. Et toi, tu le connais pas en plus, ce tour Non, ben non, je, je me pose des questions. Et celui-là, tu le mélanges un petit peu vite fait, oh, c'est bon. Parfait. Bah, ben, il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est pas évident. Ok, regarde. Maintenant, tout est fini. Ah ouais. On continue Vous avez choisi une carte, tu as choisi une carte et oui. tu leur as montré. Est-ce que pour la première oui. fois, tu peux me dire le nom de ta carte Alors, si je ne me trompe pas, c'est la Dame de Cœur. La Dame de Cœur Waouh, c'est une belle carte. En plus, je crois que c'est ta carte euh, favorite. Si, je ne me trompe pas. Euh, vous, vous êtes avec elle. Hein. Si, si elle s'est trompée, vous me le dites. Hein. Ok, et le, et, le, et, le, et le chiffre que ah, tu as Ah Ça, il n'y a pas de souci, c'est le 14. Ok, tu prends le jeu en main, face oui. en bas. Oui. Face en bas. Ça. Voilà. Et tu vas poser 14 cartes. Et à la 14e carte, tu la, tu la poses face en bas, séparément. Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Et 14. Et c'est là, tu es la poses là. Tu recomplètes le jeu, tu enlèves le jeu, tu le sors de la table. Très bien, regardez bien. Chers internautes, la carte de Brigitte est ici, son choix. 14 14e position, le oui. chiffre que tu as choisi et la dame de cœur. il me semble si je me trompe pas on va vérifier de toute façon vous pourrez la tester regardez maintenant magie oh, il y a de la fumée oh, c'est vraiment magique hein. oh. Brigitte a choisi une carte c'était l'as de cœur. <rire> non, pas la dame de cœur. Tu me suis tromper Excusez-la. Hein. C'est sympathique la semaine du travail. Bon, il y avait du cœur quand même. Hein. Dame de cœur. Mais c'est ça, c'était l'as de cœur. L'as de cœur. Désolé. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, nos amis étaient là. Heureusement. <rire> Désolé. Hein. Voilà, ça t'a plu en fait Ah, ouais, carrément. Hein. Tu as choisi une carte Oui. Tu as choisi un chiffre Oui. Et à la quatorzième position, il y avait Taka. C'est trop génial, j'avoue. À part que je me suis trompé, mais bon, vous m'en voudrez pas. Hein. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu, c'est un très grand classique. Il y a eu une dizaine de versions, je crois, sur cet effet. Et d'ailleurs, les magiciens sont toujours en quête de trouver le, le saint Graal en fait, hein, de, de cet effet. Moi, ça m'a beaucoup plu de le présenter avec Brigitte, ah, qui, ben aussi. qui a eu une mémoire mais étonnante mais, pour cet effet. Oh, je suis encore vraiment désolée. C'est pas grave. C'est pour prouver à nos chers internautes que tout ce qu'on fait. Eh ben, C'est euh, du direct. C'est du direct. Il n'y a pas de préparation. Ah non, non, j'atteste. Brigitte, elle est à son naturel. <rire> je ne change pas, je vous assure. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, commentez s'il vous plaît, likez. Et puis, partagez la vidéo. Ça me fera super plaisir. En attendant.. Passer un très bon week-end de Pâques. Vous et moi, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Et puis, et bien on leur dit bah, ciao. Allez, ciao, ciao, à bientôt, à bientôt.